Alors bonjour, j'ai vécu ma consécration dans l'Ordre des Vierges dimanche 25 octobre à 10h30 à l'église du Sacré-Cœur de la chapelle Saint-Luc euh, et pour moi ça a été une grande joie, euh, vraiment j'étais comblée. Lors de la célébration, il y a eu des moments très très forts comme euh, par exemple la procession d'entrée où j'ai pris l'ampleur de, de mon acte euh, ensuite le mot d'accueil des paroissiens qui ont été pour moi importants puisque je suis un peu euh, l'enfant du pays. Ça fait 40 ans que je suis dans la même paroisse, ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu évoluer et voilà. Donc j'étais heureuse de partager ça avec euh, certaines personnes qui me connaissent depuis l'enfance. Il y a eu la prostration avec la litanie des saints où finalement on s'abandonne complètement à Dieu parce qu'on bah, ne voit rien. Et parce qu'on euh, on sent vraiment d'être euh, en, en, en communion avec tous ces saints qu'on ne connaît pas forcément, mais vraiment qui sont proches de nous à ce moment-là. Euh, L'Église universelle, on fait corps avec l'Église universelle à ce moment-là, et ça c'est merveilleux. Dans la chasteté, pour toujours, pour le royaume de Dieu, et que j'allais suivre le Christ, mon époux. Et ça, ça a été un moment, euh, un moment très très fort. Euh, où j'ai pu regarder l'évêque droit dans les yeux et vraiment prendre acte de, de, mon, de, de ma consécration. L'évêque a étendu ses mains sur moi et, et j'ai vraiment, vraiment euh, eu, eu, eu, senti tout, tout l'amour de Dieu pour moi. Et voilà. euh, après j'ai été sur l'hôtel signé mon acte de consécration qui a été aussi important puisque... Signer un acte sur l'hôtel, c'est un beau geste, c'est vraiment fort. Mais en fait, dimanche, je suis arrivée à l'église, j'étais très sereine, très en paix. J'ai vécu ma consécration, c'est passé à une vitesse folle. Euh, voilà. J'ai eu l'impression que ça s'est passé en cinq minutes et non, c'était en une heure et demie. Quand même. Le matin, je me suis réveillée... Euh, euh, très, très en paix encore, très joyeuse, plein de bonheur, je suis très heureuse, très comblée. Je suis partie à la cathédrale pour rendre grâce parce que pour moi c'est important et me mettre dans la chapelle du Saint-Sacrement, pouvoir faire euh, corps avec celui qui m'habite aujourd'hui, vraiment. Euh, parce que je me sentais déjà très proche de lui avant, mais, mais là je sais qu'il est, qu est complètement euh, en moi et c'est très important pour moi d'aller voir son son époux. Quoi.